Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne un diffractomètre à rayons X pour monocristal, c'est-à-dire un appareil qui permet de mesurer la diffraction des rayons X par un monocristal. Nous avons choisi un diffractomètre 4 cercles de type Kappa CCD, mais les principes de fonctionnement de ce diffractomètre sont analogues à ceux des autres diffractomètres. Un diffractomètre à rayons X pour monocristal est composé de trois éléments principaux une source de rayons X, un détecteur d'intensité des faisceaux diffractés, et, au centre, un goniomètre qui permet d'orienter le cristal dans l'espace pour satisfaire la loi de Prague. Reprenons ces trois parties. Dans un laboratoire de recherche classique, la source est un tube à rayons X conventionnel sous vide, équipé d'un monochromateur qui permet de sélectionner une longueur d'onde parmi toutes les longueurs d'onde émises par le tube. Notez la présence d'une lampe de sécurité qui s'allume lorsque le tube émet des rayons X. Le faisceau X produit est restreint à un faisceau parallèle de section contrôlée par le biais d'un collimateur. Le faisceau X direct non diffracté, de forte intensité, est arrêté par un puits pour ne pas perturber les enregistrements et surtout ne pas endommager le détecteur. La détection des faisceaux X diffractés se fait au moyen d'une caméra CCD. Le capteur est analogue à celui d'un appareil photonumérique, mais actif dans le domaine des rayons X. Le détecteur est positionné sur un bras qui peut tourner autour de l'axe vertical central du diffractomètre. La rotation autour de l'axe, matérialisée par une ligne rouge, est repérée par l'angle de θ Le détecteur peut avancer ou reculer sur le bras pour permettre d'ajuster les conditions d'enregistrement des faisceaux diffractés. Le cristal est normalement trop petit pour être vu à l'œil nu. Il est donc ici représenté sous la forme d'une sphère bleue de très grande taille pour bien le matérialiser. Il est fixé à l'extrémité d'une fine tige de verre, elle-même fixée sur la tête goniométrique en jaune, qui ressemble à un mandrin de perceuse. L'orientation du cristal dans toutes les directions de l'espace, selon trois axes successifs, s'effectue au moyen du goniomètre, représenté en bleu et en violet. Le premier mouvement de rotation s'effectue autour de l'axe vertical central, déjà utilisé pour le détecteur, mais indépendant de celui-ci. La rotation est mesurée par un angle ω. Le deuxième mouvement permet une rotation autour d'un axe incliné de 55 degrés environ par rapport à la verticale. Cette rotation est repérée par un angle appelé kappa. Enfin, le troisième et dernier mouvement, mesuré par un angle phi, assure la rotation de la tête goniométrique autour de son axe de révolution. Notez que les trois axes de rotation se rencontrent au niveau d'un point fixe, situé dans le faisceau X et sur lequel est centré le cristal. Avec l'axe de rotation du détecteur, nous avons donc au total 4 axes de rotation, d'où le nom de diffractomètre 4 cercles. Lorsque le cristal est fixé sur la tête goniométrique par l'intermédiaire de la tige de verre, il y a très peu de chances qu'il soit centré au point d'intersection des 3 axes de rotation du goniomètre. Lors des différents mouvements, il suit alors un mouvement de précession qui le fait sortir du faisceau X. Pour que le cristal tourne sur lui-même et soit dans le faisceau X, il est nécessaire de le centrer sur ce point d'intersection. Pour cela, on utilise les trois translations permises par la tête goniométrique. Une translation selon l'axe Φ qui permet d'ajuster la hauteur du cristal, une première translation perpendiculairement à l'axe Φ et une seconde translation toujours perpendiculairement à l'axe Φ et à 90 degrés de la précédente. Lorsque le cristal est centré, nous voyons qu'il tourne autour d'un point fixe et ne sort plus du faisceau X. Comme nous l'avons dit, dans la réalité le cristal est très petit et est donc en général entièrement contenu dans le faisceau X, ce qui permet d'avoir un volume diffractant constant. Regardons maintenant comment sont réalisés les enregistrements. Prenons un premier plan réticulaire HKL du cristal, représenté ici en rouge. Ce plan sera en condition de diffraction lorsque la loi de Braque sera vérifiée, c'est-à-dire lorsqu'on aura 2D HKL sinθ égale λ. Partant d'une position quelconque du cristal, le plan n'est pas en condition de diffraction. Il faut donc faire tourner le cristal pour que le plan fasse un angle θ avec le faisceau X incident et que le faisceau diffracté arrive sur le détecteur. Ceci est possible en combinant les quatre rotations, c'est-à-dire les trois rotations du goniomètre et la rotation du détecteur. Cette vue rapprochée nous montre que nous avons correctement positionné le cristal et le détecteur. De la même façon, il est possible d'amener un second plan réticulaire en condition de diffraction. Il en sera ainsi pour tous les plans réticulaires, tout au moins pour des angles θ pas trop élevés. Mais on sait que l'intensité diffractée diminue rapidement avec 2 θ. Pour améliorer la résolution au niveau du détecteur, c'est-à-dire écarter des tâches de diffraction de différents plans réticulaires qui seraient trop proches les unes des autres, il est possible de reculer le détecteur. Bien entendu, il faut trouver un compromis car, en reculant le détecteur, on enregistre moins d'intensités diffractées en même temps. Dans cette vidéo, nous avons vu en quoi consistait un diffractomètre à rayons X pour monocristal et comment s'effectuait la mise en condition de diffraction des différents plans réticulaires. Bien entendu, tous les mouvements du diffractomètre sont pilotés par un ordinateur et l'enregistrement de l'ensemble des intensités diffractées par le cristal est automatisé.